C'était une intervention très enrichissante qui m'a beaucoup aidé. Euh, merci pour cette intervention. Elle est essentielle pour les jeunes. Donc, merci pour la transmission. Suivez votre instinct et faites ce que vous aimez.